C'est Winman, content d'être avec vous. Grosse vidéo aujourd'hui, vidéo SQDC. On parle ici d'un nouveau produit de Tribal, le Galactic Runs. Toujours un plaisir, un pouce, un commentaire très très apprécié et important. Vraiment heureux de voir que Tribal a sorti deux nouveaux produits, le Galactic Crunch et le Triple Burger qu'on va voir plus tard cette semaine. Merci à tous les abonnés de Winman SQDC 2 ainsi que sur Instagram Winman SQDC. Et on essaye aussi d'aller un peu sur Twitch Winman SQDC. 25,60$ c'est le prix des produits Tribal toujours le même prix. Donc, il y a pas de surprise avec Tribal. C'est 25 et 60 pour de la qualité. J'ai rarement fait ça, mais j'ai acheté deux Galactic Runs. Je l'ai fumé au complet, un 3.5. Celui-là, celui-ci, je vais l'ouvrir devant vous. J'ai une très bonne idée de, du produit. Euh, donc, on va ouvrir ça ensemble. J'ai un pourcentage là, de THC de 27,3, très élevé, possibilité entre 22 et 28. Et on sait qu'au Québec, il y a une loi qu'on ne peut pas vendre à la SQDC du cannabis avec un THC plus haut que 30. Donc, euh, j'imagine que dans le futur, ça va changer quand on va accepter les concentrés avec un taux de THC plus élevé que 30. Donc, on sait que le cannabis... Euh, ne peut pas être plus élevé là, que 38% de THC, c'est les records 37, 38, 39, c'est les records euh, atteints de fleurs séchées. Quand on parle de concentré, quand on extrait le THC, c'est une autre chose, on peut aller jusqu'à 90% de THC. Donc, 27.3, très très intéressant pour ceux qui regardent que seulement, très très intéressant pour ceux qui ne regardent que le taux de THC. Mais on sait chez Winman qu'il faut regarder les terpènes. Les terpènes, c'est les arômes, c'est l'huile aromatique qui va nous aider à avoir un buzz. C'est les huiles aromatiques qui, qui vont définir le buzz. Chaque arôme donne un buzz un peu différent. Encore une fois, on sait que le buzz peut être un peu différent d'une personne à l'autre caryophyllène, terpène dominante. Ensuite, on a limonène, limonène souvent associé aux agrumes, citron, pamplemousse. <coughs> Donc, citron, pamplemousse, euh, exactement. Linalol, linalol, souvent dans le lila, lavande. Myrcène, myrcène, c'est terreux, humulène, noisette ou blonde. Donc, euh, je m'attendais à avoir un goût euh, fruité. On sait que fruité, c'est souvent représenté par la terpène terpinolène et il y a aussi d'autres terpènes, dont le limonène, qui représente les agrumes. Donc, beaucoup de terpènes. Là, on a cinq terpènes, euh, cinq terpènes qui, qui représentent des goûts complètement différents. Et si on regarde un peu plus la description, euh, de l'arôme naturelle Donc, toutes ces terpènes-là vont nous donner un goût, selon le site de la SQDC, diesel, fruité, fromage. J'ouvre ça immédiatement. On va regarder ça de plus près à la caméra. On va en fumer un. Je vais vous décrire le buzz qui est particulier. Je vais vous décrire l'arôme puis ça va être très, très, très, très très précis dans la ronde. Donc, je vous montre ça de plus près. Toujours de la qualité. Toujours de la qualité. À 25,60$, Canara Biotech, qui représente Tribal, qui représente Nogs Canara Biotech, pour Winman, c'est la meilleure compagnie à la SQDC. 25,60$, je le répète. On regarde ça immédiatement, la qualité du Galactic Runs. Et nous voilà avec le Galactic Runs de Tribal. Encore une fois, pas de pochette d'humidité, pas de Boveda. C'est ce qu'on veut. Si on veut un Boveda, on va en mettre un nous-mêmes. Un très bon roulement sur les tablettes. Il n'y a déjà plus aucun Galactic Runs, ni en succursale, ni sur Internet. Donc avec le roulement que Tribal vend ses produits... Pas besoin de mettre de pochettes d'humidité et puis que ça soit sur les tablettes. Donc, des belles couleurs avec le Galactic Crunch. <coughs> du vert, du mauve, très belle couleur. Les tricons sont là, très, très brillants. C'est euh, très beau, très, très beau. Donc ça, c'est le 3.5 au complet. On va zoomer. Très très très beau, très belle couleur. Alright. On va enrouler un, puis c'est le temps de passer aux choses sérieuses. Alright, gang, on est de retour avec le Galactic Runs. N'oubliez pas d'aller sur mon Instagram. On va faire de très belles photos. On va faire euh, un zoom. Allez, likez ma photo sur Instagram. Regardez les vidéos Winman. C'est pas terminé, les vidéos SQDC. On va bientôt voir euh, le Triple Burger de Tribal et plusieurs autres variétés de cannabis qu'on se procure à la SQDC, Société québécoise du cannabis. Bon, c'est le temps. C'est le temps. Qu'est-ce qui sent? Qu'est-ce qui sent, Laurence? Pas compliqué. Diesel, fromage, avec un soupçon. Un soupçon de fruité. Vraiment, diesel, fromage, diesel, fromage, diesel, fromage. Et puis, une pof sur quatre, une pof sur cinq. Diesel, fromage, fruité. Vraiment, là, 2, 3, 2, 3 arômes. Mais le fruité est à la fin. Le fruité est en petite quantité. C'est vraiment diesel, fromage. Plusieurs d'entre vous sont déçus que ça soit pas fruité. Mais beaucoup d'entre vous ont communiqué avec moi sur Instagram, Winman SQDC, et étaient très contents d'avoir un produit fromage euh, de qualité. Donc, euh, je le roule immédiatement, parce que le buzz, il est particulier. Donnez-moi juste un peu de temps là, pour que je puisse en rouler un. On va utiliser le papier raw classique aujourd'hui. Excellent. parfait donc ce qui est très intéressant c'est que le site de la SQDC pour une fois correspond vraiment euh, au goût de Winman euh, j'ai un petit peu de la misère à décortiquer les terpènes là. Je, je trouve qu'il y a cinq terpènes, je suis un, un petit peu mélangé. le limonène ça représente un peu le diesel le cariofilène, j'imagine que, que c'est le goût du fromage, le cariofilène, ça représente le goût épicé, le goût bizarre la lavande, l'ILA, je, je, je goûte pas ça du tout, du tout. Je trouve que c'est un peu. Le petit côté diesel, c'est un petit peu comme le turple. Euh, mais il y a le goût fromager qui fait complètement un, un, un cannabis différent que le turple. Je ne suis pas un amateur de fromage dans le cannabis. Euh. C'est sûr que le Galactic Run c'est pas mon arôme préféré. Vous savez, c'est quoi mon cannabis préféré à l'SQDC? C'est le Gelato Mint de Tribal. Euh, c'est vraiment le Gelato Mint. C'est vraiment mon préféré. Ce cannabis-là, mes amis, il buzz. OK? Mais je te le dis tout de suite, c'est pas un buzz euh, corporel. Euh, c'est considéré euh, Indica. Euh c'est considéré indica, mais je vous le dis, je vous le dis, si c'est pas corporel, c'est quoi? c'est dans la tête, ok? c'est vraiment dans la tête, ne fume pas ça avant d'aller dans un party de famille à Noël, tu vas être mélangé, ne fume pas ce cannabis-là avant un examen de mathématiques, tu seras pas capable. Le Galactic run de Tribal, et un des cannabis de la SQDC qui bosse le plus dans la tête, ce n'est pas physique, c'est vraiment dans la tête. C'est cérébral ou c'est cérébral, c'est vraiment dans la tête, vraiment très très intense. Je le répète, diesel fromage, diesel fromage, euh, c'est pas un goût de fruité, de slush fruité ou de salade de fruits. Arrêtez là. Arrêtez, je sais pas ce que, que vous, vous avez entendu parler, là, mais le Galactic Crunch de tribal, diesel fromage avec un soupçon de fruité. Santé bonheur, comme dirait le chou de boucan. vous, ça fait peut-être 3-4 jours que j'en ai pas fumé du Galactic Run. Et puis là, je viens de le goûter, le petit goût fruité. C'est vraiment, c'est vraiment diesel, fromage, fruité. OK, c'est vraiment quand même bien réparti. Euh, je te dirais là, euh, 40% diesel, 40% fromage, 20% fruité. Mais je suis un peu surpris d'avoir goûté le fruité instantané la première pop. Diesel. Diesel fromage fruité. Vraiment comme la description. <coughs> comme la, la description de la SQDC. J'en fume un peu. Ça, ça, ça l'embarque déjà dans la tête, mon âme. C'est vraiment euh, très intense comme cannabis. Même si c'est pas dans mes goûts. Euh, je vous le dis, c'est pas un cannabis que je vais racheter parce que j'aime pas le goût de fromage. Mais pour le buzz et pour ceux qui aiment le fromage, n'oubliez pas. C'est pas juste fromage. C'est pas juste diesel. C'est diesel fromage. Très important. Parce que ceux qui aiment le diesel et qui n'aiment pas le fromage, ça ne fonctionnera pas. Ceux qui aiment le fromage, blablabla. Tu me suis? Ceux qui ont créé les graines de cannabis de Galactic Runs, ben c'est exotique génétique. Et puis, exotique génétique, comment ils ont fait pour faire euh, ce croisement-là? Ben <coughs> la plante euh, mère, euh, elle s'appelle Faucon 9. Falcon 9. Falcon 9. F A L F A L C O N 9. Et puis euh, et puis le père c'est Runs Donc on, on a pris là, le Falcon 9 et le Runs pour créer le galactique. Runs. Je te dis J'ai fumé un tiers. Pis c'est là. J'ai. Ça, ça travaille, bro, dans la tête. Je te le dis, je te le dis, je, je veux que la vidéo dure un peu. Pour que, pour que le boss puisse plus embarquer. Il... <rire> C'est un petit peu euh, il est un petit peu plus fruité que que, que, que l'autre 3.5. Je sais pas si c'est mieux. Peut-être que j'avais brossé mes dents ou je ne sais pas quest ce qui se passe. Euh, je suis rendu à un tiers, un tiers, un tiers. Euh, diesel, fromage, fruité. Vraiment, vraiment comme la description de la SQDC. Vraiment, je te le dis, c'est ça. Ok, je paye sur pause, je te reviens en deux minutes. Écoute, c'est un peu bizarre que ça ait un goût de fromage, parce que dans le Runs et dans le Falcon 9, il n'y a aucun goût de fromage. Ça, c'est un peu spécial, mais euh, le phénotype que Tribal a choisi, je te le dis, il y a un petit goût de fromage. Et puis, c'est pas juste moi qui le dis, c'est le site de la SQDC, donc je te le dis, c'est ça. Euh, Canara Biotech, hein? on sait que Canara Biotech, comme j'ai dit tantôt, c'est eux qui sont les propriétaires de Tribal. On peut acheter des actions à la bourse pour 10 sous. Avec 10 sous, vous pouvez être propriétaire de Canara Biotech, Tribal, Gélatomine, Galactic Runs. 10 sous. Donc, vous allez dehors, vous ramassez 10 sous à terre. Et puis, je vous suggère peut-être... Euh, D'acheter une action de Canara Biotech, comme ça vous allez pouvoir dire que vous êtes propriétaire. Vous allez à la banque, vous ouvrez un compte de courtage. Vous pouvez, acheter, vous pouvez aussi ouvrir un compte de courtage sur votre site internet là avec votre compte de banque. Mais euh, toujours besoin d'un conseiller financier. Allez pas investir 10 sous comme ça sans conseiller quelqu'un, sans demander un, un conseil. Mais 10 sous. 10 sous, c'est juste dommage deux une bouteille de bière vide que tu trouves dehors, euh, deux canettes de Pepsi, euh, pour 10 sous, là tu, es, tu peux être propriétaire de Canara Biotech, quand même impressionnant, les frais, non, non, non, il y a des banques qui ne chargent pas de frais, tu peux acheter des comptes, des actions puis les revendre sans frais, compte de courtage, vous voulez pas de mettre ça dans un CELI. Hey, mets ça dans un REER! Moi, je te conseille un CELI, C-E-L-I. Euh, tu paieras pas d'impôts. Alright, go? Donc, euh, je connais rien à la bourse. Je, je, je connais rien. Il faut vraiment que tu ailles demander un conseiller financier. Parce que ouvrir un compte de courtage CELI. Puis acheter des actions de Canada Biotech. Faut que tu ailles voir un conseiller pour ça. Ouvre pas un compte de courtage. Là, je suis gelé. tu sais C'est ça l'affaire. là, faut que arrêtes, là, tu arrêtes. Sais. C'est ça. Un moment donné, tu la vidéo ou tu arrêtes de fumer ou tu fais une conclusion. Tu comprends? Euh, parce que c'est pas tout le monde qui aime des vidéos de 30 minutes. Hein? Puis le monde aime apprendre. Aime apprendre. Mais il y en a qui apprennent aussi que le compte Célice existe. Il euh, y en a qui apprennent aussi que l'action de Canara Biotech n'est pas 10 sous, mais bien 10 sous 5. Hein? Alright. Avant qu'on dérape euh, trop, parce qu'on pourrait très bien déraper, là, mais pas à peu près. Non, non, je te le dis, là. Non, je te le dis, là. On pourrait aller loin. Loin. Je te le dis. Fait que alors, tu vois un peu où ce qu'on s'en avec le Galactic Runs. Ah! Euh, oh, il paraît que goûte le fromage! Ben, c'est ça. Diesel, fromage fruité. Et puis, je te laisse là-dessus, gros. Donne-moi un pouce, là, gros. Donne-moi un pouce, ok? Ça coûte à rien, un pouce. OK? Winman SQDC 2. C'est, c'est, c'est le début. C'est le début, mais c'est pas la fin. Winman est là pour rester. Winman, c'est la référence. Alors, regardez mes vidéos SQDC, boys. Alors, regardez mes vidéos de Grow. Parce que les vidéos de Grow, vous allez voir que Winman fait poussé du triple burger. Comme Tribal. Gang. Je vous adore. Peace.